Bonjour mes chers frères et sœurs en Jésus, bonjour mes amis, euh, bienvenue à cette émission 5 minutes avec moi-même, une émission où je réponds à vos questions, une émission où je parle avec vous et dans l'émission précédente on parlait du contraceptif et c'était vraiment très intéressant, c'était tellement intéressant que tout le monde dans ce bureau était très silencieux. Parce que quand on parle de ces sujets, la personne ne veut qu'on le taxe de pervers. Vous comprenez Et pourtant, c'est des trucs naturels. Et pourtant, c'est des trucs normaux. Et pourtant, voilà quoi. Beaucoup aspirent au mariage. Et, et c'est des questions euh, euh, auxquelles euh, ils vont être confrontés. Ils vont être confrontés à ces questions-là. Euh, regardez, souvent... Quand les couples se marient dans l'église, euh, je pose la question à, à, à, au couple. Je dis, euh, vous comptez commencer à prendre des contraceptifs quand? Je pose la question à, à la femme. Je dis, tu comptes prendre euh, la pilule quand? Et, et je vous assure, sur euh, 10 couples, il y en a au moins 8 qui me disent, ah bon, je peux maintenant prendre euh, on est à une semaine du mariage Et dans une semaine Tu es censé consommer le mariage Tu comprends un peu Il y aura consommation hein? Sauf si tu ne veux pas le faire hein, le jour du mariage Ok Donc euh, pour que la pilule marche Il faut que tu la prennes des, des semaines avant au moins, peut-être un mois d'avance. Enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas une femme, mais euh, je ne sais pas. Un mois d'avance. Combien de temps d'avance les, les professionnels ici, JS, c'est combien de temps d'avance Tu n'as pas de réponse. Faites pas semblant, vous connaissez les réponses ici. S'il vous plaît, répondez. Combien de temps d'avance ici Tu dois prendre pour que ça marche. C'est combien de temps d'avance, Julia ouais, Elle ne dit plus rien. Cindy, combien de temps d'avance Elle dit rien aussi. Combien de temps Tu dois prendre la pilule, combien de temps d'avance pour que ça marche euh, par exemple euh, elle va consommer le mariage euh, dans une semaine euh, si elle prend la pilule la veille ça va pas marcher ah oui, mais si règle, la, la pilule. donc c'est à dire combien de temps d'avance oui. il faut qu'elle commence au moins le mois d'avant que, qu oui. qu que son corps puisse s'adapter ou... voilà il faut qu'elle commence au moins un mois d'avant hein. c'est ça bon Julia c'est bon elles ont parlé tu peux maintenant parler donne ton opinion c'est bon tu n'es pas la seule à te mouiller dedans <rire> très bien Voilà, donc, euh, euh, et, et donc, elles se demandent, elles se disent, mais mais, mais attends, je ne savais pas qu'il fallait que je le fasse. Je dis, ben oui, il faut que tu le fasses maintenant, comme ça, le jour J, tu ne te chopes pas une grossesse. Parce qu'il y a des chrétiens qui se sont chopés des grossesses euh, le jour de la lune de miel. Et là, j'entends des personnes dire, mais c'est quelque chose de merveilleux. Oui, c'est merveilleux, mais le problème, c'est que les grossesses doivent être planifiées. Elles doivent être planifiées, sinon, je vous assure, vous pouvez vraiment euh, avoir des, des, des, des, comment on appelle ça? Ça peut être compliqué plus tard, ça peut être compliqué, c'est tout. Ça peut être compliqué, retenez ça comme ça, hein? ça peut être compliqué. Et on traitera ça dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment gérer, euh, euh, comment on appelle ça? Le truc là, une, une grossesse, à, à, à, euh, attends, il y a un truc là, je voulais le dire d'une certaine façon. C'est-à-dire, comment gérer la venue d'un enfant dans un jeune couple. Voilà. Parce que si vous ne vous préparez pas à la venue d'un enfant, euh, ça peut être compliqué pour vous. Ça peut être vraiment compliqué. Un enfant, euh, ça se prépare, ça se planifie et on se prépare à l'accueillir. OK Donc, euh, je disais dans une vidéo précédente et je tiens à le redire dans cette vidéo-là que les hommes aussi peuvent prendre des contraceptifs, notamment. L'eau préservatif, ok Donc, euh, voilà. C'est ce que je voulais vous dire dans ces cinq minutes. C'est ces conseils que je voulais vous donner. Et si vous avez encore d'autres questions sur la question, sur le sujet, il n'y a pas de problème, je réponds. Je suis là pour ça. Gloire à Dieu, à bientôt.